Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 de The Descendant. Euh, donc c'est le jeu, vous pouvez le retrouver sur le Let's Play exclusivement sur la chaîne YouTube. Dans le sens où il y a du narratif et comme je vous l'ai dit, euh, sur Twitch, en live, un jeu narratif, c'est très compliqué avec un chat de le gérer. Donc euh, il est exclusif pour YouTube, donc ceux de Twitch voilà, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a des jeux sinon vous les raterez. Donc dans l'épisode 1, ce qu'on a vu, c'est que euh, donc, suite à une catastrophe, avaient été mis euh, en cryogénie euh, les survivants humains, euh, les plus, euh, on va dire, les plus hauts de gamme, <rire> façon de parler, les plus hauts de gamme pour survivre, donc et, et une fois la catastrophe passée, euh, pouvoir refaire l'humanité en fait, donc ils avaient été placés en cryogénisation ce que si j'arrive à le dire euh, et euh, pour une certaine durée d'année euh, jusqu'à qu'en fait euh, les choses s'arrangent un petit peu et donc euh, on s'est retrouvé avec deux personnages euh, donc de nos jours euh, qui sont là pour ouvrir les arches où sont les survivants et les sortir du mode cryogénisation et euh, on se trouve aussi, comme vous pouvez le retrouver dans l'épisode 1 sur le let's play sur la chaîne, euh, on, on fait aussi un reback euh, dans le passé euh, pour, ça, pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Euh, donc pour résumer, voilà, ben, dans le premier épisode, selon les actions qu'on fait, si on fait de mauvaises actions, les machines qui gèrent tout ça... Et les hauts gradés au-dessus de nous euh, décident que parce qu'on a mal fait ça, mal fait ça, selon, selon, selon le nombre d'actions qu'on a mal faites, ils éliminent, ils tuent automatiquement les survivants cryo, cryogénisés. Donc, dans le premier épisode, ben, on en a perdu 10 parce qu'il y a 3 actions que j'ai mal faites. Et notre but, évidemment, ben, c'est d'essayer de les sauver tous, euh, mais là on est mal barré. L'autre chose qu'il y a de cette histoire, c'est qu'ils ont été placés dans différentes arches en protection et qu'il y a un problème avec l'arche numéro 1 qui ne s'est pas ouverte. Donc nos personnages euh, immédiats, c'est un, un temps réel, sont là pour aller dans cette arche euh, pour voir pourquoi elle ne s'est pas ouverte et délivrer donc et sortir la cryogénisation à les survivants. Mais aussi, euh, on se retrouve avec ceux qui étaient là pour les surveiller et pourquoi tout est parti en tambouille. Donc, on va passer à l'épisode 2 et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Hum. Encore pour il que je puisse... Allez à l'épisode 2. C'est parti. Previously, on the descendant. Alors précédemment. get into the cinema. It was be really easy. Find the Arks of Genesis, at the wake up the descendants. Then, get the hell out of Dodge. <sighs> If only it was that simple. I'm Silas, a general Same as you. I'm a physician, so it's my duty to keep the descendants alive and well. I'm Mia, but you already knew that. Well, I guess your job then will be looking after the Ark itself. It's, uh. It's a good responsibility. Mia, wh what do we do? Ok, donc là, c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode 1 à peu près résumé. On est parti pour la suite. En espérant pas faire trop de boulettes quand même. Tu penses que je sais mieux Les années de ma vie, pris par le programme de l'art. T pris Ta vie a été déposée par le programme de l'art, ton ungréssé de merde Pour quoi Pour ça To help create your new world. I should have just died along with everyone else. You'll get your chance, Freeman. I never wanted to be part of this. Don't you get it? You all lied to me. To the whole goddamn world. It doesn't matter now, and you know that. You need to tell me everything that happened in ARC-01 if we're to have any chance of survival. You found the janitors were missing. And we found out the descendants in there were probably dead already. Losing your filtration tower is one thing, but ARC-01 only had two janitors for it to be those two well can it can't be pretty when they found out okay okay oh shit Mia what do we do alors là, on est revenu avec ce uh, qui s'est passé dans le passé. Si la taure de filtration a fallu, le temps est la seule chose que nous n'avons pas. Comment nous le fixons Pensez-nous de le système de filtration de là Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de l'essentiel. Vous ne devriez pas savoir ça Ah, Oui. bien. C'est C'est ici. In the event of a system failure, the filtration system must be manually restarted. Okay, okay. So that must mean getting to the filtration tower, right? Hang on. I'll try to see what our oxygen levels are looking like. See if you can find a schematic of the facility? Try the lockers. They're all locked. Where's the key? Uh, yeah, I'm not sure. I must have left it somewhere in here. Nothing here. No. Jesus Christ, it was literally next to you. Sorry, a little busy here. <sighs> Asshole. He needs to lock stuff away down here anyway. So, we're here, Janice's quarters. What's this? There's a communications room. Well, that only work when the service is safe. And what's this classified area? Why would some parts of the facility be classified? I don't know, and I guess that's kind of the point. Can you just focus, please? Yeah, yeah. That's a filtration tower, so it's through there, that L-shaped corridor. Oh, that's through that door. You need to get going. Now. Me? What? You're staying here? Again? I don't think so. You can't- po What's happening? Silas? What the- Is that from a hazmat suit? You tell me what the hell is going on right now! Put this on, and I'll tell you. What? Put the goddamn suit on! You crazy bastard! Fine, if that's what it takes! Whats we'll set off the alarm! The alarm is sounding because I've shut down the facility's ventilation system. What? Let me finish! That means our last safe oxygen is being directed to this room, the filtration tower, and the descendants only. Why would you do that? Because then this arc has a chance. You need to get to the Filtration Tower, right now! And if I don't make it back, you're... What? You're just gonna climb into a cryo tower? I'm the only one who knows how to look after the Descendants! Come here, quickly! Oh shit! Do you... Do you think I can even make it to the Tower? How long have I got? You... You have to go, now. I can't, Silas, I can't do that! There's no other way. There is no time. It's a suicide so mission. Then you better make it count. Goodbye, Sinus. Donc on va devoir aller à la tour. But how Donc on revient aujourd'hui. I guess they didn't make it. This changes nothing. How can you that? Those janitors were our key to rescue the descendants trapped in here. We don't know anything about this goddamn arc. Either way, it's on us now. You did good, you know? on your feet like that. I'm glad I picked you for the mission, Donnie. Still, you know that keeping the tanks closed would have done those guys no good, right? I mean what? We were just gonna hold Now's not the time to be a wise ass. Anyway, we got a job to do. You've got a good head on you. What do you think our next move should be? We need to find the descendants, wake them up and get them out of here. If they're still alive. Don't you dare say that. We've come too far to give up hope now. With all due respect, if the janitors didn't make it, then what hope is there? We have to try. It can't all be for nothing. How do we find out if the Descendants made it? That's the thing. With so many of the out systems powered down, there's no way to know. Shit. So we have to restore power, right? Right. That should let us check on the Descendants and give us access to the whole facility. That we can get the Descendants out? Not until we've lost the ventilation system. There could be all kinds of airborne shit ready to kill us down here. Restore the power. Blast Clean O2 through the facility. Save the world. Something like that, yeah. So where are the power generators? I'll let you know as soon as I find this schematic for the arc. Alors, on est... Département national de sécurité maintenance Silas donc celui qu'on a vu qui a envoyé euh, dans le passé la jeune femme là pour, euh, pour aller dans le truc de ventilation Silas I elle on la voit pas marquée, on voit pas son nom il y a un nom qui a été rayé est-ce que c'est elle mystère et boule de gomme ensuite on a il un peu d'adolescence n'a jamais hâte. C'est vrai. Ce que tu as fait pour celui-ci, il a obtenu ce qu'il a devraient. Donc là, c'est sur nous. Une feuille de renseignement. Euh... Adapter des, des, des, des technologies. Euh... Physiquement. Champion de boxe. Après... Un sujet, enfin, ok. Euh... Um. C'est que l'Alaska Département de la sécurité nationale. Hmm, seconde guerre a été classifiée avec défection close. Descendant. 108. Ok. On n'apprend pas grand-chose. Peut-être la dernière. Euh, alors, qu'est-ce que c'est ça L'arc 01. Écrits autant qu'informations. Donc c'est ce qu'on avait vu euh, dans le premier épisode. Hein. Donc, euh... ok. On va tout regardé. C'est ça, Randolph Oui. Qu'est-ce que c'est le reste de l'intérêt C'est tout ce que vous nous avez donné. Vous dois être me marrant. Ça ne s'est pas Il doit y avoir des schématiques dans ces portes, quelque part. No schematics here. Must be someplace else. Donc là on a fait. No, nothing here. I think I found something. Began... This is hein No. So where's the power room? Just here. Then we need to go to the filtration tower. That's where we can flush the ventilation system. And this is us. Here. I'm not a complete idiot, Danny. Says you. So if I'm reading this right, I need to go back through that door. What do you mean you need to? We're both go What you think I need your help to switch on the power? Look, getting the power online is a bit more complex than just flicking a switch, old man. Old man. Ha! And now I was thinking you and me might be friends after all this. I'll get it done. You go get the ventilation fixed. And don't slow us down, we're on a tight schedule. What the hell happened to you two? Randolph! What a guy. Oh c'est oui, vient le bruit, pas pas très très net quand même, d'où vient Il semblait que c'était des ordis mais non bon c'est pas l'ordi ça a l'air, de... ça ressemble un bruit de taquy walkie ah des voix je ne sais pas si on l'a abandonné ah. ici je vais La tour d'aération, mmh. la tour d'aération, la tour d'aération, ben, je ne sais pas, ah ben, c'est par là, en espérant que j'ai pris la bonne porte, ce qui n'est pas gagné. Premier cycle de réparation. Ah bah ça va être. Là, -là. là on se retrouve avec elle donc on revient dans le passé. On n'a pas yeah. intérêt à se planter. The Shit! Can yeah. you hack it? Where should it be? Um shut the rest of the handle, I guess. Give, Give me, me a, sec. a sec. Is there another room to the attraction tower? According, According to, to this schematic, schematic um well, well I, I think Okay, okay I, I, I have an, have an idea, idea, but you're not, not gonna, gonna like it. it. Wait. found it now what you're gonna need to pull that grate off the wall You gotta be kidding me <laughs> so, is this the only way i'm sorry yeah it's the only C'est pas sa journée. Ok. Alors, des siècles plus tard. Ok. Alors, lui aussi, il doit aller à la tour de ventilation. Euh... J'arrive de là, hein, il me semble. Hein. I Whoa. What the hell? Why is the gas leaking here? Got to shut it off so I can get past. Ok, donc on doit colmater la fuite. C'est le bordel quoi. Il trouver des trucs. Euh... Colmater la fuite. Faudrait-il encore que je trouve des choses Ici, hein? il y a rien. Alors... Ça fait quoi Yes Bon, jusqu'à là c'était simple. Ok, on a colmaté la fuite. Ok. C'était plutôt éteindre la fuite plutôt que colmater. Clavier. Chier, comme il va de' d'or. code pour la porte. Il va falloir forcer ce casier. Alors, tu le prends alors. Now that's what I call an no, I'm Alors. 62 donc le code alors, en bas ici on a le code du, du panneau digital donc le code ça voudrait dire que ça serait le 25 478 alors 25 478 voilà Oh, I'm not supposed to be here. Alors, on revient en arrière, on est quand même passé. Silas, I think we're both in may maybe you stop calling me a crazy bastard, huh? Maybe you stop being a crazy, crazy bastard. Silence, I thought there was an, an ostrich left. What, what is that? Oh my god, what the, the hell? If that's what you want to believe. Well, that's what I was told when I signed up for this. That's why I signed up for this. The arts, the descendants, the fate of humanity for God's sake. They need us as much as we need them. Otherwise, it's all for nothing. What if it's all for nothing anyway? The world was dead already and those bastards still blew it off. What do you think is waiting for us, Silas? What's waiting for us? Something you work for, it, not wait for. It. My God, God, are you that, that selfish? That's easy for you to say. Tucked up in that goddamn room. I see you putting your life on the line. I, I just want to live, Silas. The best, yeah. I'm not for this. I don't care about anything. The world's gone. It can't be i just i just i'm not ready to die yeah. Yeah, kind of Bloqué. elle n'a pas beaucoup d'oxygène. Oh la vache, c'est des retours de manette violents, quoi. Je peux pas sauter, je peux pas aller là. Je vais la faire mourir. Je suis bloquée. On n'a pas dix-huit millions d'oxygène. Ça les permet par un cadenas. Pas courir hein. non elle peut pas pas courir il ya trop de vent elle peut pas courir Shut Il y a plus d'oxygène mine, toi la nouille. Ça promet. Ça promet. Je pense qu'on va se retrouver de nos jours. Ouais, voilà, de nos jours. Ok, donc... J'ai rien négatif. Hein. Faut que je monte en fait. Ok. Hop, hop. Shit. Gotta get across. Must be a way to cut that down. Okay. It's sharp enough, but it takes forever to cut through the cables. quelque chose un chariot un moins un outil perfect alors oh, Ne croyez pas que ça va toujours être aussi simple, hein. ça va se corser au niveau de, des énigmes, ils sont gentils pour le moment. Hein. Ne croyez pas qu'à chaque fois, ça va être aussi simple. Hein. Alors, soit je coupe le câble vert, soit je coupe le, câble, le bleu. On va couper celui-là. J'ai tout coupé. Ok, now, how to get across? Est-ce qu'il y aura un truc qui ferait un passage? Hey, oh my goodness! Ah. You look long enough to bridge that gap. I just hope you're strong enough. Let's see about getting that ventilation system going huh right still no power what the hell is randolph doing randolph you read me randolph there must be a way of contacting randolph in the power room Redescendre, hein? pourquoi pourquoi tu veux pas alors ordinateur j'ai rien power room je peux pas si bloqué oh j'avais pas vu le macabre là j'ai pas 50 sous c'est redescendre pas donc c'est la salle en face en fait. J'espère. Oh damn it. This thing has been worth. Hello. That's you Donnie? You expecting a call from someone else? It doesn't hurt to hope. You got something useful to tell me? Power's still down. So no. Any idea how long you need? Honestly, no. I underestimated this big time. Yeah, I mean, how hard could it be figuring out a power system that runs a top-secret anti-apocalypse bunker? Cute. You want a hand? If it shuts you up faster, then sure, why not? I think I might know a guy who can help. Vous avez besoin d'instructions pour avancer. Bah oui, mais il ne veut pas m'en donner. Il est nul. Est-ce que je peux redescendre Non. Cadavre. Randolph, you still there? It's not like I got anywhere better to be. I can guide you through the reboot process. I've got the instructions here. Good. This place is an even worse mess than the janitor quarters. How in the hell did you get instructions for repowering the Ark? You don't want to know. Randolph, before we start, you need to know that this is a delicate operation. You've got to tell me very precisely what we're dealing with. Otherwise, we could end up interrupting whatever's keeping the emergency systems on. You're saying that if we screw up, descendants could die? If anyone's still... Yeah. Then you better tell me very precisely how to reboot this damn system. Tell me what you can see. There's some pipes and... Shit! Shit! They're cold enough to feel through this suit. Looks like there's something written below them. Got it. Sounds like système de system. Okay. Donc le système de refroidissement, donc c'est en haut. Found it. What does it say below those pipes? Uh looks like I need to press some buttons in a sequence to reroute the coolant. Sounds right. And there's something handwritten too. It says initialize pressure and test that mean anything to you give me a second to think un, trois, try pressing one then three then two that should do what you need one three two okay hang on i think that did it what can you tell me about the next part of this il a bunch de switches et des petits. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a à faire avec le pouvoir back online Je vous des et des switches. Donc on est à la tuyauterie. Il doit plumbing. Je I don't have Je n'ai pas can ici. Qu'est-ce que vous four Donc il y a 4 says To reboot system, disconnect labeled pipe based on current settings. Doesn't sound too bad. What's the setting? There's four switches here. I'm guessing they're the setting for this thing. Left to right. They're switched to up, down, up, up. ba, oh, baba oo. Ooh oh, ba. Merde. Ooh baba oo. Oh. Oh, Connie, ba. you copy? The switches are up, down, up, up. Le refoulement. If those instructions are right, then you need to pull out the back flow pipe. If this covers me in shit, I swear to god, Donnie. Okay, I think we're good here. What are you looking at now? A whole mess of cables, all different colors. Okay. Give me a sec. Donc on est au câble. Okay. Hein? must be electrical. Looks like you'll need to detach some wires. What can you see? Ah, uh, let me. Uh, one, one, two, three, Cinq no, bleus. Five blue. Three. Oh, two, Cinq bleus, de jaune. Cinq bleus, de jaunes. Putain. Alors, bleu. Débrancher câbles bleus et wires. jaunes, débrancher câbles jaunes et noirs. Câbles. Pour démarrer, relever le nombre et la couleur des câbles configurant l'état et additionner les valeurs. 5, euh, il m'a dit 5 et 3. Alors 5. C'était 7, 7, 14. Oh putain, je sais plus. Euh. Pas du tout. essayer. Euh, Bleu et jeune, so il me stresse, jeune homme. blue two yellow wires you got that see the blue and yellow wires detach them all blue and yellow huh. here goes nothing nothing non c'est pas ça you sure you got the right instructions nothing happened i'll reconnect these bleus et deux jaunes. Donc, wires. que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ah, c'est pas ça du tout, alors 0,25 Donc c'était 5 bleus et 2 wires bleus Tu as compris 0,25 et 0,25 ça fait 0,50 Ça fait 1 Euh Ouais je vais mettre bleu et jambe, mais je l'ai mis, c'est pas ça Oh vas-y, fais ça bien Oh ok, je pense que vous avez besoin de détacher tous les wires bleus et bleus Je suis au pif, c'est un hein, dis cache. C'est pas ça. <rire> oh merde. Randolph. Ah, ben voilà. Next. Jesus. What? Mmh. Donc on a second. la sur en à terre. quoi le câble A32 doit être branché rebranché G36. Euh... X. Randolph grab the cable fast. Pull it out of the socket it's in. Got it. Merci de la 32. Donnie hurry up. This thing's gonna be. <coughs> oh wait! These instructions said not to on the cable. You uh you okay? What does it sound like to you? God damn Thank God that wasn't plugged into the wrong socket at least. Actually, all the power levels look fine now. Mon dieu! And reboot the power system. Je les tue tous, simple J'espère que je vais pas le faire. Électrocuter? A... Right? <rire> Il peut s'inquiéter, ouais, c'est clair. Oh my god! Dans le premier épisode, j'ai tué 5 survivants, et là, j'ai failli le faire électrocuter. <rire> Mon dieu. Bon, en même temps, je l'aime pas. Hein, donc à la limite qu'il meurt, ne me gênera pas. On a pu remarquer qu'il a volé un truc quand même. Hein. Ah ouais, mais ça va. Ah oui, mais mes mauvaises actions, là, c'est vrai, elles ont des répercussions sur les. Ils vont me buter combien de survivants encore Aïe J'ai fait que des boulettes, donc.. Euh... Ouais, voilà, yeah. va, j'échauffe Ma lui. Well, better late than never. Not bad, old man. <rire> Let's not bust out the cigars just yet. And watch who you're calling old. More knows the devil for being old than for being the devil. You got what you need over there Yeah, Powell's back up. I should be able to flush the ventilation C'est yeah. really right. clair y a un truc qui est pas bon. Maintenant on va faire donc que moi je... à nouveau. Je purge ce bordel! Il faut que je monte pour identifier le problème. Vous êtes mal barrés, les survivants, avec moi, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Euh... Est-ce que je peux passer là? Non. faut que je monte. Hein. Je peux, pas, je peux pas aller là-bas. J'ai juste un escalier. Si je clique sur le truc... Là, là, là. Il faut, faut, faut, okay, faut que je monte. Euh... Là, je peux descendre. Non. En même temps, il n'y a pas 50 solus. Hein, euh... Montez, montez, montez. Elle monte charge. Là là là l'icos ici voilà Belle. la commande ne fonctionne pas putain alors faut que je trouve un truc ouais ce jeu est un enfer une vieille radio en état de marche nickel chrome prends ça ça marche je vois pas ce que ça viendrait foutre là. Euh... Non. Il que, faut que je trouve un truc. En fait, pour réactiver. Euh... Tournevis. Allez, Chirelle va bricoler. Planquez-vous. Je ne suis pas la reine du bricot. fusible est grillé, putain ah ah Alors, il faut que je trouve un fusible. Euh, Est-ce que la radio là, va me donner quelque chose, hein, normalement Peut-être. Encore faut-il se positionner où il faut. Voilà. Panneau. Ah, fusible, nickel. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, Hop, on te charge Le fusible allez ok donc je suis tout en haut ou pas du tout euh, oui non apparemment il faut que je monte l'échelle ok donc là je suis tout en haut euh on n'y voit pas très bien. Hein. Je ne sais pas vous comment vous y voyez. J'espère que c'est assez net. Mais je peux pas monter les gammes rien du tout. Euh... Donc c'est pas par là Non Non. Il not... by bah, a... Là, il n'y a rien. Monter tout en haut. Bah, J'y suis là, là-haut. Hein. Je peux pas les plus. Hein. Là, il y a l'échelle. Hein. Ah, putain. Réchafli. Ré Réchafli. Là. Hop. continue ah, échelle, tout en haut encore oh va falloir que je redescende après je suis encore foutue de me perdre vous me connaissez pour ça alors commande de ventilation, ordinateur ok, donc mettre en marche d'abord la ventilation euh, ici, non. Décale-toi un peu l'icos. Ici. Le via, le bébé The aurait are locked. I need to unlock them. Ça été trop beau. Looks like I need to find the key. But of course, I need to find a damn key. Rapidement, je trouve une clé. Une clé. Oh, ça va, c'est facile à trouver. Là. Ils sont gentils au début. Hein. Après, ça aide beaucoup moins, hélas. X. Donc la clé. Et là, j'ai actionné le mauvais levier et tout me pète à la poire. Non, c'est bon. Lot. Ah merde be blocking the fan. Oh, Better check it out. Mais bien sûr, on va monter au ventilo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh... C'est tout à fait mon métier. Je suis habituée à ça. Oh, faut spammer là, d'accord. <rire> Je pense que le but est de le remettre en marche, hein, mais c'est pas en faisant un.. Euh... Faut que j'attende le bon moment. Ou avant. Ah c'est la merde. Non. Il faut vraiment attendre le bon moment. Hein. Trop tôt. Trop tôt. On y croit. Il se fait aspirer ce couillon. Mais quelle idée. Hein tu te fous de un truc de ventilation. Évidemment que t'as aspiré quoi. Ça va se corser, escorser, escorser. Bon, on a réussi à remettre l'oxygène. tout va bien, c'est déjà une bonne chose. Du moins dans le présent. Dans le passé, c'est pas encore fait. Hein. Jefferson' up Freeman this is Hq if you can hear this please respond this is Freeman gonna hear your voice Hq ah about goddamn time you and Jefferson yeah yeah Randolph he's around good Freeman you are to turn back from this this damn crusade you and Jefferson are on you hear me what Randolph said to make you go to Ark-01, Freeman. If you turn back now, there'll be no repercussions. You mark my words. If you even said foot in Ark... You what? Entering Ark-01 would be considered treason, Freeman. Do you understand? So I guess it's safe to say Randolph's not acting on your orders. What do you think? Huh. I should have known. That explains a lot. Now listen, you come Database. We'll deal with Jefferson. And maybe we'll see if we can make life a bit more comfortable for you, Freeman. What's so special about Arco One? You're on thin ice here, kid. Because whatever it is, you sure as hell want to make sure it stays buried here, don't you? You're already there, aren't you? I couldn't care less about your goddamn secrets. I'm here to get any survivors out and that's it. And if that makes me a traitor, et donc c'est ça Tu écoute moi F*** toi-même Boum Prends toi ça dans les dents Ah oh, F*** Donc, L'autre en the fait, on ne sait pas qui c'est Randolph. Pour qui il est... Il ne travaille pas pour le QG. Donc c'est qui On a vu qu'il a volé un film ici, là. Discrètement. De jour futile. F*** Que nous étions dans le team de recherche que je pensais que nous étions... Ils l'ont bien amoché quand Again. même. Well, senator had a little chat. Ils l'ont bien amoché. Ils ont mis la tête. Euh... So I went to find that son of a bitch. What's the situation ici Alors, hey, où tu es Espèce de traître, t'es ouf. Power, no, just, just Je vais te trouver. Je no, vais te trouver. C'est vrai, labyrinthe, ce bordel. Hein Donc, on arrive par là. Je suis parti par la gauche. C'est la droite. Si. Continue à parler. It isn't easy for me either. Just please. Please trust me que I'll find him. Mais qui parle It doesn't matter whatever it takes. That's how it's always been. Il complote avec qui, en fait, ce mec-là C'est quand même un sénateur Il y a une histoire politique là-dessous C'est gros bordel, hein okay. Donc, on est revenu avec elle. Ok. Donc, comme avec l'autre, hop. Au niveau inférieur. Ce coup-ci, niveau inférieur. Hop, on va descendre. Hop. Et on doit se manier la nouille. Parce qu'effectivement, plus on fait de bêtises, plus on prend de temps, plus il y a des morts et plus on va avoir euh, des survivants euh, butés. Il y a rien. Ici, il n'y a rien. Euh, niveau inférieur. Pourtant, je suis descendu tu peux monter là si tu peux non oui par là les angles de vue sont un petit peu chiants, je dirais faut arriver à suivre panneau Shit. il y a que c'est que c'est monté et fusé ensemble ok, pensez j'ai besoin de remplacer cette chose il y a que j'ai besoin The pump section. Une pompe Some de, de tuyaux, câble électrique. Pompe de tuyaux et une pièce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Alors, euh, ici on a quoi On a une pièce, une pompe, c'est bon. On est speedé par le temps, hop, ici. Ok, c'est I I un peu ce que j'ai besoin. J'ai encore besoin d'un remplacement pour des pompes et des fils électriques et ce composant à qui ils s'attachent. Mm -hmm. En raison de deux vues, je vous l'accorde très mortel, hein. même pour moi. Là, je peux rien faire. Donc, c'est en bas. Hein. Euh, et pas chier. J'ai raté quelque chose. La zone d'assemblage, là, j'ai pas compris. Okay, c'est une partie de ce qui se trouve Des tuyaux. Des câbles électriques. Ok, tuyaux, câbles électriques. Tuyaux, câbles électriques. Euh. Je suis mal barré. Hein. Je suis très très mal barré. Euh, Est-ce que je peux pas euh, monter Peut-être, peut-être à l'étage supérieur. Trouver des tuyaux, des câbles électriques, peut-être. Euh... Ah. Composants électriques. Il manque les câbles. Ça The matches at one, at least. il manque des tuyaux pourtant encore il me semble on va redescendre fouiller là mais je pense pas ouais. des pièces tuyaux okay. I need? Take it all. ok donc That's là everything. Ok, donc là, on redescend. Je pas de problème. Encore faut-il que je prenne la bonne échelle. Euh, échelle, échelle, échelle. S'il te plaît. Les angles de vue sont assez mortels, hein, quand même. Hein. Le changement de caméra, là. Ok, donc reconstitution de l'objet niqué. Euh, façon chirène, hein. Comme d'hab que je me retrouve en fait. Euh, voilà. En zone okay, Donc zone d'assemblage ici. Donc c'est moi qui vais devoir faire. C'est une blague. Euh, pompe avec euh, C'est quoi Composant électrique. Et le tuyau. Donc, en fait, il faut que je recompose. Là, je ne peux rien faire. Hein. Il faut que je recompose cette bête-là. Donc, euh, le tuyau, ici. D'accord, tout est pété. Tout va bien. Génial. Donc, euh, soyons logiques. Hein. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Si je prends le tuyau court. Excusez mon chat qui a décidé de causer. Ah, je dois le mettre sur celui-là Non, pas possible. au centré capteur ça. la pompe je valide avec quoi là c'est bordel ce truc commande Est-ce qu'il faut que je coupe quelque chose oh, au secours? Euh... Faut que je reconstitue le bordel. Moi, je veux bien tuyau long. Ça, ça reste pas ça le problème. On peut y passer deux heures comme ça. Hein je vous le dis, moi. Euh, tuyau court. Est-ce qu'il faut que je garde appuyé Donc, Ça dit dire. Putain. Tuyau centré. Ça dit de le mettre là, mais euh, enfin, que ça correspond à ça. C capteur. D'accord. Ensuite, ça, la pompe, la pompe, ok. Euh, ça, arrête de ralligner. Non. Euh... Ok, ça serait là. Il me resterait les fils. Mais qu'est-ce que tu veux de plus J'ai plus que deux objets, mais ce que ce bordel hein pince. Tu pouvais pas dire qu'il fallait casser des câbles. Câble Petite commande, voilà. Et ça, ok. wow, je mets pas Je mets pas toute seule. Ok, donc on a ça. Maintenant, c'est pas là. Il fallait que je recompose ça, mais je le prends pas. Ah, je l'ai pris avec moi. D'accord. Ok, donc il faut que je remonte, hein, c'est ça Que je redescende Que je remonte, en fait. Hop. Ok. Et il faut qu'on répare euh, ça Ah non, c'est au niveau inférieur. Vive la, la mémoire, le poisson rouge à Chirelle. Redescend, pépette, je suis navré. Hein un petit peu de gym hein. un petit peu de gym te fera pas de mal donc ça me va qu'il faut que je répare euh, il faut que je répare quoi déjà je ne sais plus, je l'ai oublié donc c'est pas ça là j'ai mon truc sur moi ah oui, il faut que je monte là voilà, et là c'est le problème de la cam hop, monte, monte monte, monte voilà moi aussi je croise les doigts pour que ça marche, ok. Et je fais tout péter. Un X. of shit! Casse-toi. Par toi! Si elle n'a pas les reins fracturés, la colonne vertébrale aussi, je me pends quand même. Hein. Parce que là, la chute, ça a été dur, dur. Tu es envie Oui, tu es en, vie oui, tu as en vie. Tu es dans un sale état mais t'as un vie. T'es peut-être morte tout compte fait. Je sais pas. Réa Réa, c'est son nom. Réa réagit quoi, en fait. Réa réagit. Ok, on est dans la merde. Tu as fait bien. Comment tu as réussi à entrer dans la maison de commande pour s'arrêter avec l'outre gate ici Ah ah, oui. Non, avec qui tu parles, toi, t'es traître. Non, on ne sait pas lui du tout avec qui parle. Mais ça a l'air d'être un traître. Tu vas t'expliquer avec moi, chérie. Shit! What? Il no reason to bring him in on this. It's not like he has anything to offer us. The two Jenner Cryo Tanks bounty. One of us. patate I know. Yeah. They must be dead. It's fine. Save me having to take her out myself. Putain mais c'est qui lui? What's that noise? That noise? What's going on over there? I can't, I can't hear you, slow down. What do you mean they know? I thought we had a few more hours before they found out. Oh well. Huh, I guess you've served your purpose too. Quel bip Quel bip Mais je voulais le faire moi mais Non, c'est pas marrant, il l'a fait tout seul. J'aurais pris plaisir à appuyer sur la touche pour lui mettre le coup de poing. Mais non, il l'a fait tout seul. Il a eu la même idée que moi, en fait. Alors, par rapport à ce qu'on a fait... Oh, Dites-moi qu'on n'a pas tué encore des survivants. Pitié. Tatatoum Tatatoum Tatatoum Tatatoum Tatatoum Tata Archeur opérationnel Lancement de l'analyse système Séquence de remise sous tension détectée Sous système analysé Dis-moi que j'ai tué personne Réfrigérant. Ah oui mais je me suis planté plusieurs fois, j'ai fait du pif. Donc on a réussi à remettre le système de réfrigérant. Réussi la tuyauterie. On a, il n'a pas réussi ce couillon à, à remettre les câbles électriques. Oh, il va nous buter des survivants. Et on a réussi par contre la mise à la terre. Plus combien on en a tué dans l'épisode 9 ils vont me tuer neuf de plus non pour une toute petite erreur calcul exécution des diagnostics descendants hors ligne neutralisation descend neutralisation neuf descendants non Next time, on oh my god what Not all of the descendants made it. Leave me alone! Who are we speaking to? Another means to an end. I don't know how you got in here, But, but you're, you're not here to help the descendants. descendants. That, that much is clear. Don't move. Don't make a sound. Follow my lead and we might just get out of this apartment. Ok, donc ça, c'est ce qui va se passer dans le chapitre 3. Donc, on a fini le chapitre 2. Euh, vous voyez, les énigmes, petit à petit, montent crescendo en difficulté. Euh, bon, pour l'avoir fini, il y a 5 chapitres. Donc, évidemment, ça va être de plus en plus compliqué au niveau des actions qu'on a à faire. Chaque mauvaise action qu'on fait entraîne que les machines et ce complot un petit peu qu'il y a, chaque erreur qu'on fait, il tue des survivants. Donc évidemment le but est de ne pas faire d'erreur, mais avec moi l'erreur euh, est de mise, hein. vous, vous savez que quand il y a une boulette à faire, je la fais, surtout quand on va recommencer, euh, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai déjà fait le jeu, mais voilà. j'ai même fait appel à, à un ami pour m'aider à, vous savez comme à la télé là, j'appelle un ami, euh, c'est le jeu du million, j'appelle un ami, euh, voilà, pour comprendre ce qu'il fallait faire tellement c'était corsé, euh, pour pouvoir finir le jeu Donc, euh, et je suis incapable de vous dire aujourd'hui euh, comment je l'ai fini puisque c'était tellement corsé il m'a dirigé mais je n'ai plus du tout en tête euh, euh, le jeu hein. vous connaissez ma mémoire de poisson rouge d'autant plus que je n'ai pas mis les mêmes réponses et je n'ai pas fait les mêmes actions que dans ma partie donc automatiquement je n'ai pas la même chose donc ça va être compliqué mais je pense qu'au niveau des actes à faire et des énigmes qu'on a à faire on va les retrouver, donc euh, ça va être compliqué, on verra ça, donc là on a fini l'épisode 2, vous avez vu il est un petit peu plus long que l'épisode 1 qui était, on dirait un prologue, et euh, donc il nous reste encore 3 épisodes, le troisième va être euh, bah, le suivant qu'on fera je ne sais pas quand sur Youtube, donc voilà on sera à l'épisode 3, là on a fini l'épisode 2, euh, je ne me rappelle pas de mémoire, je ne me rappelle pas du tout, euh, avec tous les jeux que j'ai euh, et que je vous fais. Euh, ce qui se passe dans l'épisode 3, en tout cas, je me rappelle en gros toute l'histoire, et je peux vous dire que une fois de plus, on se retrouve dans un jeu où on nous montre que les plus hauts gradés nous cachent toujours des choses et qu'on n'est jamais au courant de la réalité de ce qui se passe. Et là, donc, on était euh, avec quelqu'un de haut gradé qui apparemment ne marchait pas avec le QG. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui, sans compter que de l'autre côté dans le passé. Euh, ben, euh, entre le gars et la fille, ça n'a pas l'air très clair non plus. quoi. Lui, euh, il n'a pas l'air très clair. Hein. Il lui fait faire tous les dangers à elle, ce qu'elle ne comprend pas. Mais écoutez, on verra ça dans l'épisode 3. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 3 de The Descendant. Bye bye